Happy Bee est un jeu de draft et de majorité. Les joueurs posent des abeilles pour tenter de remporter les meilleures fleurs. Dans Happy Bee, nous aidons les abeilles à poloniser des fleurs. Les cartes représentent des abeilles et des fleurs de différentes couleurs. Suivant le nombre de joueurs, 4 à 7 couleurs sont utilisées. Au début de la partie, chaque joueur reçoit 7 cartes abeilles. Et c'est tout. Les cartes restantes sont simplement rangées dans la boîte. Les fleurs sont placées au centre de la table par couleur, puis les tas sont mélangés séparément. Chaque tour, la première carte est révélée. Dans Happy Bee, les tours sont simultanés. Les joueurs choisissent un certain nombre de cartes abeilles et les posent face cachée devant eux. Le nombre de cartes dépend du tour. Lorsque tout le monde a terminé, les cartes sont révélées. Pour gagner une fleur, il faut avoir plus de cartes de sa couleur que les autres. Mais attention en cas d'égalité ou si personne n'a joué cette couleur, la fleur est retirée du jeu. Une fois le tour terminé, les joueurs passent les cartes qu'ils ont en main à leur voisin de gauche, puis récupèrent celles qu'ils ont posées un peu plus tôt. Un nouveau tour commence avec la révélation de nouvelles fleurs, et ainsi de suite. La partie s'arrête à la fin du 9e tour. Les joueurs additionnent les points de leurs fleurs, et celui qui en a le plus gagne. Pour conclure, Happy Bee est un petit jeu de cartes minimaliste, mignon et malin qui sensibilise à la protection de la nature. Il fait d'ailleurs partie de la gamme Fun by Nature, des jeux sur l'environnement fabriqués de manière éco-responsable.